Béni sois-tu Adonai, mm, car ton amour est sans faille, tu es bon, béni sois-tu Adonai, mm, car tu es bon, tu es bon, tes bontés, Adonai ne sont jamais épuisé Tes compassions ne sont pas à la dernière extrémité. Elles se renouvellent de jour en jour. Et comment ne pas célébrer ton Sois-tu Adonai mm, Car ton amour est sans faille Tu es bon Béni soit-tu Adonai mm, Car tu es bon. es bon Tu es bon Ta fidélité est grande Et elle demeure A jamais Ce qui se confie toi ne seront nullement déçus C'est pourquoi j'espère en toi Jésus, mon Sauveur Car tu m'as comblé de bienfaits Tu es bon, béni soit-tu à demain Sans faille. Tu es bon, béni sois-tu Adonai, mmh, car tu es bon, tu es bon, béni sois-tu Adonai, mmh, car ton amour est sans faille, tu es bon, béni sois-tu Adonai mmh, car tu es bon. Béni sois-tu Adonai, car ton amour est sans fade, tu es bon. Béni sois-tu Adonai, car tu es bon, tu es bon.